L'histoire que vous allez découvrir est la phase finale d'un parcours de formation en situation de travail, appelé aussi AFEST. Commençons par l'entretien d'évaluation. En fonction de la durée du parcours, il est possible d'organiser une ou plusieurs évaluations. Examinons les évaluations intermédiaires. À chaud, après chaque mise en situation et phase réflexive, Kader, le formateur, réalise un entretien d'évaluation au cours duquel il va déterminer si la compétence est bien acquise ou s'il faut réajuster le parcours. De son côté, Clarisse a préparé l'entretien grâce à une grille d'évaluation communiquée en amont par son formateur. Que faire lors de l'évaluation finale Clarisse va être évaluée à la fin du parcours sur l'atteinte et l'acquisition de l'ensemble des objectifs pédagogiques. Entre nous, quelques trucs et astuces pour réussir son entretien. Avoir des critères objectifs, expliquer la démarche à l'apprenant, partager mutuellement son point de vue. Terminons par le bilan. Pour mesurer l'impact d'une AFEST, il est important de prévoir un bilan à froid. Étape durant laquelle on va mesurer l'appropriation des compétences et l'impact de la formation sur l'activité de l'entreprise. Du côté de l'apprenante, il s'agit d'observer ce qui a évolué dans sa manière de travailler. Du côté de l'entreprise, on peut analyser les bénéfices de la formation et les résultats. Le bilan permet également de tirer des enseignements du parcours à FEST. Les aspects positifs, les points de vigilance, l'impact de la formation sur l'activité de l'entreprise, l'efficacité et le bénéfice de la formation, les axes d'amélioration des futures formations. Et bien sûr, la possibilité de refaire une AFEST au sein de l'entreprise.